Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va résoudre dans R l'équation cosinus de x plus sinus de x égal racine de 2. Pour résoudre cette équation, cela nécessite non seulement les connaissances des formules trigonométriques, mais aussi la capacité de mobiliser les connaissances afin de pouvoir sélectionner ou choisir la formule ou les formules nécessaires qui vous aideront à résoudre l'équation. Et avant de voir la correction, je vous propose de faire pause à la vidéo. Traitez l'exercice d'abord. Ensuite, comparez votre méthode à celle utilisée dans la vidéo. Alors, c'est parti. Pour résoudre cette équation, il faut l'écrire sous la forme de cosinus de x est égal à a ou sinus de x est égal à a. Si vous regardez cette équation, cosinus de x plus sinus de x est égal à racine de 2, L'idée qui va venir en tête, c'est les formules qui contiennent cosinus de x et sinus de x en même temps. Donc, les formules qui pourront nous aider sont les formules suivantes. Cosinus de a moins b est à cosinus de a fois cosinus de b plus sinus de a fois sinus de b. Cosinus de a plus b est égal à cosinus de a fois cosinus de b moins sinus de a fois sinus de b. Sinus de A plus B est égal à sinus de A fois cosinus de B plus cosinus de A fois sinus de B. Et sinus de A moins B est égal à sinus de A fois cosinus de B moins cosinus de A fois sinus de B. Puisque cosinus de X plus sinus de X est égal à racine de 2, il y a un plus entre les deux membres, ici. Donc, on va éliminer les deux formules qui contiennent le signe moins. Celle-là et celle-là. On va garder ces deux formules seulement. Ces deux formules-là. Et pour écrire cosinus de x plus sinus de x sous la forme de cosinus de a fois cosinus de b, plus sinus de a fois sinus de b, ou sinus de a fois cosinus de b, plus cosinus de a fois, de de a fois sinus de b. On multiplie les deux membres de l'égalité cosinus de x plus sinus de x entre parenthèses et racine de 2 par racine de 2 sur 2. Et si on a choisi racine de 2 sur 2, car on sait que cosinus de pi sur 4 est égal à sinus de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Alors, racine de 2 sur 2 fois cosinus de x plus sinus de x entre parenthèses est égal à racine de 2 sur 2 fois racine de 2. On développe cette expression, et on a donc racine de 2 sur 2 fois cosinus de x, plus racine de 2 sur 2 fois sinus de x est égal à 1. Racine de 2 sur 2 fois racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2 c'est 2, donc 2 sur 2 c'est 1. Ce qui implique que cosinus de pi sur 4 fois cosinus de x plus sinus de pi sur 4 fois sinus de x est égal à 1. Ici, racine de 2 sur 2 est remplacée par cosinus de pi sur 4 et ici, racine de 2 sur 2 est remplacée par sinus de pi sur 4. On applique sur cette expression que la formule cosinus de a moins b est égal à cosinus de a fois cosinus de b plus sinus de a fois sinus de b, on a cosinus de pi sur 4 cosinus de x, plus sinus de pi sur 4 fois sinus de x est égal à cosinus de pi sur 4 moins x est égal à 1. Et si on veut utiliser cette formule, sinus de a plus b est égal à sinus de a fois cosinus de b, plus cosinus de a fois sinus de b, on va remplacer ici par sinus de pi sur 4 et ici par cosinus de pi sur 4. On aura donc sinus de pi sur 4 fois cosinus de x plus cosinus de pi sur 4 fois sinus de x est égal à 1. Alors, cela implique que sinus de pi sur 4 plus x est égal à 1. On sait résoudre l'équation cosinus de pi sur 4 moins x est égal à 1, ainsi que, Sinus de pi sur 4 plus x est égal à 1. De toute façon, ces deux équations nous conduisent au même résultat. On va prendre donc ce résultat pour résoudre notre équation. Cosinus de pi sur 4 moins x entre parenthèses est égal à 1. Cosinus de pi sur 4 moins x est égal à 1, équivalent à cosinus de pi sur 4 moins x est égal à cosinus de 0, car cosinus de 0 est égal à 1. Donc, ce qui implique que pi sur 4 moins x est égal à 0 plus k fois 2pi, avec k est un entier relatif. Alors, x est égal à pi sur 4 moins k fois 2pi. En fait, ici on écrit moins k de pi, ou plus k de pi, c'est pareil, puisque k est un entier relatif. Donc, l'ensemble de solutions de cette équation est s est égal à pi sur 4 plus k fois 2pi, avec k est un entier relatif. Notre vidéo touche à sa fin et à la prochaine vidéo pour d'autres exercices et merci.